Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, cette fois une interview avec une responsable éditoriale de Paris Musée. Euh, Paris Musée, qu'est-ce que c'est eh bien, euh, c'est un ensemble de, de musées de la ville de Paris. On a notamment les catacombes de Paris, euh, le musée Carnavalet, le musée Sernouchi, qui est super sympa, euh, sur les arts asiatiques et à côté euh, du parc Monceau, il me semble. Et euh, le musée d'art moderne notamment qui lui est en face du Pay Tokyo, etc. Il y a eu plusieurs musées. On a pu rencontrer euh, avec Allegra, une ancienne camarade de classe. On est allé voir euh, donc, euh, cette responsable éditoriale que nous avons pu euh, rencontrer, poser des questions, etc. Et c'était super intéressant. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. Bonjour En <rire> plus, oh, je suis timide. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît euh, tout à fait, euh, ben je suis euh, éditrice à Paris Musée, euh, Paris Musée qui est donc euh, un établissement public de la ville de Paris qui regroupe en son sein les 14 musées pilotés par la ville et, et également les services euh, centraux parmi lesquels le service des éditions. Euh, on publie donc les catalogues des expositions des 14 musées ainsi que d'autres publications qui relèvent du fond et qui ont pour but de mettre en valeur justement le fond, les collections des musées de la ville. Et donc moi je suis une des, un des quatre éditeurs puisque nous sommes quatre éditeurs en interne. Voilà, on a un service d'édition qui est euh, très complet, ce qui est, une, ce qui est une, un peu une exception au sein des, des, des institutions parisiennes, puisque il est composé d'éditeurs, de fabricants, d'iconographes, d'une assistante et puis évidemment d'une directrice et d'un service commercial. Mmh. Ouais, c'est un service complet. Quoi. Un, alors, parce qu'en fait, c'est initialement, c'est une maison d'édition mmh. qui a été euh, fondée euh, en 1983 euh, historiquement, le Paris Musée a pour origine un service qui a été euh, euh, monté, une maison d'édition qui a été montée pour mutualiser les efforts et pour, dans le cadre des publications des musées de la ville. Et à la suite de cette euh, initiative, euh, un service de mutualisation des productions des expositions s'est rajouté, puis de la communication. Et puis ensuite de ça, c'était une entreprise, c'était une association indépendante de la ville. Et en 2013, il y a eu un, un établissement public qui a été créé, qui a rassemblé les 14 musées de la ville, le personnel qui, à la ville, travaillait pour les musées, au sein du bureau des musées, et l'entreprise Paris Musée, pour s'appeler Paris Musée. C'était quoi l'ancien nom Paris Musée. Ok. <rire> Très bien. Voilà. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste du coup votre métier d'éditrice euh... Éditeur ou éditrice en... euh, Je parle d'une femme, une éditrice. Non, non mais je sais euh, pas euh... parce qu'il y a trop des. Non, mais Éditeur, oui oui. Alors éditrice. moi j'ai toujours été éditrice et il y a des femmes qui sont éditeurs. Ouais. Ok. Non mais mais c'est comme souvent... auteur, autrice, il euh, y a débat. mais ouais. c'est vrai que le fait de le féminiser par le trice euh, permet d'entendre que c'est féminin, mm. tandis que auteur, on n'entend pas en fait, on dit auteur comme auteur, ou éditeur, pareil, voilà. Donc nous, euh, mais j'ai certaines de mes collègues euh, qui, avaient, euh, qui, ont, qui avaient fait le choix d'être éditeur sur leur carte de visite. Voilà. Bon, ça part euh, et vous, euh, êtes éditeur ou éditeur Moi, je suis éditrice. éditrice <rire> et en fait, euh, c'est un mensonge, puisque notre vrai titre, qui est épouvantable, est responsable éditorial. Et je trouve ça vraiment très moche et, mmh. et pas, euh, pas heureux. Voilà. Euh, pas flatteur, en fait. Euh, mmh. Voilà, il y a un tout de. On n'est pas dans le livre, hein, on est dans, le, dans la hiérarchie quand on fait ça pas très intéressant. Donc, euh, les éditrices à Paris Musée, elles ont, euh, enfin, ils ont des éditeurs, parce qu'il y a un collègue qui vient de nous rejoindre, donc on a tendance à rester sur le féminin, mais il faut... Bon, il faut appliquer la règle qui est encore d'actualité. Mmh. Euh, les éditeurs à Paris Musée euh, ont une mission un peu particulière dans l'édition, dans puisque euh, euh, la particularité du catalogue d'exposition est que... Euh, on utilise, un, on utilise un matériau sur lequel on n'a pas de, une grande marge de manœuvre, parce que l'idée est de reproduire ce qui est montré dans les salles. Mmh. Donc l'iconographie, elle est euh, déterminée par le, le choix, euh, par la programmation de l'exposition. Mmh. Ça c'est pour le, le, la grosse partie de de, de l'iconographie, on va dire 80 à 90%. Ensuite de ça, il y a des essais en règle générale, qui sont euh, euh, commandés à des spécialistes, euh, des historiens de l'art, ou, ou, ou autres d'ailleurs, euh, mais principalement des historiens de l'art. Et ces essais sont illustrés là, pour le coup, par des figures de comparaison qui sont euh, laissées euh, au choix de, de l'auteur. Okay. Mais on a quand même un matériau qui est... Euh, ne, un matériau iconographique qu'on ne choisit pas et ça c'est ce qui quand même ce qui peut être une contrainte euh, parce que des choses euh, qui sont peut-être parfois séduisantes ou intéressantes ou ou sur les murs ou qui ont une qui ont une valeur dans le dans, dans le dans un dans une vision globale de l'histoire de l'art elles sont pas forcément très belles à mettre en page euh, dans un livre et du coup, c'est la difficulté, c'est dans le, le cadre de, de ce projet d'édition, c'est d'essayer de rendre beau ce qui n'est pas forcément quand même aussi. Parfois, c'est très beau et parfois ça ne l'est pas. Voilà, on ne sait pas et on ne choisit pas, surtout. En fait, ouais. on n'a on pas la possibilité de choisir. L'autre difficulté et particularité de, de l'édition de catalogue d'exposition, c'est qu'on est tenu à des impératifs de planning qui sont inamovible l'exposition ouvrira toujours à une date qui est su euh, on va dire un an un an et demi à l'avance et quel que soit le retard qui sera pris parce qu'il sera formé, forcément pris euh, dans le processus de, de, de réalisation du catalogue euh, nous aux éditions on est tenus de livrer à l'heure ce mmh. qui nous donne ce qui parfois nous amène à, à rétrécir le, le planning de production de manière euh, euh, presque dangereuse parce qu'au lieu de travailler sur six mois, on va travailler sur 5, 4, 3 et puis les, le dernier mois euh, devient quand même très, très, très difficile. On n'a pas la possibilité de dire on n'a pas les textes, on n'a pas les images, c'est pas grave, on retarde. on non, on retarde pas. On, et on ne peut pas faire sans non plus. On ne peut pas dire on ne mettra pas les images. Donc il faut tout faire pour y arriver. C'est. C'est entre la montre. Euh... Oui. Ah oui, oui, oui. C'est assez, assez stressant, en fait. C'est quand même très stressant. Et à Paris Musée, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, on a cette, cette particularité vraiment d'être un service intégré au sein d'un ensemble, ce qui fait qu'on a, des dans le cadre de notre métier au quotidien, euh, on est en contact avec les gens dans les musées mais aussi avec les gens du service de production des expositions, de communication ce qui peut parfois fluidifier mais pas toujours qu Qu'est-ce euh, qu que les principales tâches que vous réalisez lorsque vous créez du coup un catalogue c'est récupérer l'iconographie faire... Alors, ça commence par euh, euh, l'établissement euh, avec, euh, avec euh, l'équipe qui au musée sera, euh, euh, l'équipe du musée, ça peut être euh, avec le directeur du musée, le ou la directrice du musée et euh, les conservateurs, le ou la conservateur du musée qui sera en charge du projet et éventuellement des commissaires invités qui mmh. peuvent être conservateurs ou pas conservateurs du patrimoine il y a l'établissement du synopsis et du sommaire donc le, le cadre l'histoire qu'on va raconter dans, ce, dans cet ouvrage ça ça commence c'est la première tâche euh, ensuite il y a la commande des textes qui se fait en amont aussi une fois que l'ensemble est validé euh, et une fois qu'on en... On, on, bon, un moment on reçoit les textes, donc dans toutes les tâches qu'on effectue, on, on fait beaucoup de choses en fait. Mmh. On, dans le déroulé, alors on va partir dans le déroulé de l'ouvrage, il y a la réception des textes. À partir du moment où les textes sont reçus, ils peuvent être envoyés en traduction ou ils partent en, en correction immédiatement. Euh, en parallèle, on fait un, un rendez-vous avec le, le graphiste qui sera chargé de, de la conception graphique de l'ouvrage pour un brief, pour manière à, à commencer à travailler sur la forme que va prendre l'ouvrage. Euh, donc on est en lien, euh, déjà à ce moment-là, on est en relation avec les, les, les personnes qui assurent le secrétariat d'édition, donc les correcteurs, et avec les graphistes. Et euh, les iconographes sont donc en interne. La fabrication, tout ce qui est établissement du descriptif technique, elle se fait en collaboration avec l'éditrice, le fabricant et le graphiste. Euh, on est d'une certaine manière responsable du projet, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, en charge de faire en sorte que tout le monde travaille et que tout le monde puisse travailler, c'est-à-dire dispose des textes dont il a besoin, des images dont il a besoin euh, et des informations techniques dont il a besoin. Et en même temps, euh, les iconographes sont euh, responsables de leur euh, tâche et le fabricant est responsable de sa tâche. Et à partir de ce moment-là, nous, on fait de la coordination. C'est-à-dire ouais. qu'on jusqu'au jusqu BAT, on fait en sorte que tout le monde puisse mener à bien euh, sa tâche euh, dans, dans les délais, à peu près, et en tout cas dans les meilleures conditions. Mmh. Donc, c'est le. Ensuite, après, on commence la mise en Une fois qu'on a, le... qu a les textes corrigés, suffisamment d'images, on commence la mise en page. Euh, après, quand on a avancé suffisamment dans la mise en page, les, les relectures sur épreuve première, deuxième, troisième. Euh... Et BAT. Voilà, en gros. Euh... Mais c'est un peu partout, pareil, je crois. Et on a d'autres tâches qui sont euh, beaucoup moins drôles qui relève du suivi administratif et financier c'est-à-dire les contrats d'auteur, les contrats des traducteurs, le, le suivi du budget. Au moment où on a fait le, établi le synopsis et la, le sommaire, on établit aussi un budget prévisionnel et donc s'assurer qu'on est toujours dans le budget, s'il y a des problèmes de budget euh, et bien le faire savoir, prendre les décisions qui s'imposent voilà. Et puis, on a aussi du juridique euh, et du commercial. Euh, quand on travaille avec des institutions étrangères dans le cadre de, de reprises d'ouvrages mmh. ou... Euh, et donc on travaille aussi sur les contrats d'organisation on, on intervient aussi sur les contrats d'organisation de, des expositions quand il faut faire une reprise de catalogue par exemple, ou bien euh, sur le contrat des commissaires invités quand ils sont directeurs d'ouvrage donc on intervient pour la clause de direction d'ouvrage donc c'est toute la partie un peu juridique euh, puis on a beaucoup d'administratifs au quotidien dessus de, de, les devis, les factures euh, etc. Okay c'est un, un poste très complet ouais, et est on vrai participe vrai. aussi on est, on est sollicité aussi pour beaucoup de réunions transversales sur les projets mm. qui sont très chronophages mais euh, c'est où notre présence euh, est vivement souhaitée mm. elle est euh, intéressante pas toujours utile c'est mm. toujours intéressant ouais. mais c'est quand même une heure et demie ou deux euh, qu'on doit prendre dans, dans, le, dans, dans la semaine plan, ouais. et bon. d'accord et est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous aimez dans le métier oh, Moi, j'aime tout. <rire> Sauf, je crois que je pourrais même dire que j'aime l'administratif. Mais parce que ça, ça, c'est important d'être vigilant sur toutes les tâches administratives, notamment pour le, le suivi des, des devis, des, des factures, des fournisseurs, parce que euh, la plupart de nos prestataires, à nous éditrices, éditeurs, euh, c'est des graphistes, des correcteurs, des traducteurs. Donc c'est des gens qui sont en indépendant. Mmh. Et qui. Ce pas des entreprises avec une trésorerie. Donc euh, si nous on n'est pas vigilants pour le. Euh, si on ne s'attache pas à faire en sorte qu'ils soient payés correctement dans les délais euh, normaux, bah c'est plus difficile pour eux. Mmh. Donc même ça, c'est important. Euh, moi j'aime tout. Pff, je ne pourrais pas dire ce que j'aime pas. Euh, euh, c'est euh, passionnant comme métier. Euh, euh, je sais même pas par où dire euh, on, on a la chance de pouvoir travailler dans un domaine euh, euh, bah, qui est fantastique hein, la culture euh, des musées c'est quand même des endroits où on a toujours plaisir à aller enfin moi j'adore y aller euh, on travaille sur des projets euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le sujet bah, de toute façon on apprend toujours quelque chose on rencontre des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais là encore euh, on fait avec et puis le, le, le, le, nous, le la petite chose que l'on peut apporter comme éditrice ou euh, éditeur, c'est de notre marge de manœuvre, elle est de, dans le, la, la constitution de l'équipe qui va travailler ensemble. Mmh. C'est-à-dire bon, ben, fabricants, icono et éditrices en interne, mais de, de l'attribution du projet à un graphiste et à, à, à une correctrice extérieure, et eh ben ça permet de de constituer une équipe. Avec une tonalité à chaque fois particulière, singulière en fait, qui est qu'on essaye d'ajuster de, de, au mieux pour que tout le monde s'entende bien mmh. et euh, que l'ouvrage soit fait euh, eh ben, au maximum dans le bonheur. Parce que comme ça va être super difficile, mmh. parce que le, le dernier mois ça va être vraiment horrible, euh, eh ben, autant qu'on fasse ça dans mmh. la meilleure humeur possible. Mmh parce qu'on fait des très grosses journées sur le, le mois de juillet. Une des particularités euh, de, du catalogue d'exposition, c'est que c'est cyclique. Les expositions, elles ouvrent en septembre, octobre, et ensuite en mars, avril. Donc on a des pics d'activité euh, spécifiquement au mois de juillet. Moi, je dois sortir, là, dans, il me reste quasiment un mois et demi, euh, huit publications, en comptant les versions françaises et anglaises, et pas forcément des il y a des petites choses et des plus gros projets mais c'est quand même au final 8 bouquins pour dans 6 semaines donc c'est clair que les 4 dernières semaines je vais m'arracher les cheveux et on va faire des horaires en général on dépasse largement les 10 heures par jour ça peut être 11, ça peut être 12 et les jours de bouclage ça peut être 8h30 21h30 quoi. Donc il vaut mieux aimer ce qu'on fait, c'est ouais. clair. Sinon, c'est compliqué. Ouais, sinon, on, on a du mal. Alors c'est très fatigant et ça crée beaucoup d'usure. Et il faut arriver à, à se ressourcer entre les pics d'activité. Il faut arriver à, à lâcher, à oublier, à travailler moins. Il faut se forcer à travailler moins parce qu'on sait qu'après ça va être vraiment dur. Donc il faut reprendre des forces et puis surtout reprendre de la fraîcheur. De manière à arriver à chaque fois sur le nouveau projet, euh, ben, retrouver de l'enthousiasme, de l'énergie. Euh, Sinon, il faut changer de métier. Et si on n'est pas prêt à accepter ces contraintes, ces difficultés, ce stress, ce rythme, euh, il faut vraiment faire un autre boulot. Quand on travaille dans le catalogue d'exposition, particulièrement, l'édition normale, c'est beaucoup moins dur. Ça a d'autres contraintes, on va dire, d'autres difficultés. Ça. Mais euh, là, celles-ci, elles sont... Euh, c'est parfois, euh, parfois raide. Il y a des, moi, on a des, des, des, des collègues, euh, puis moi, ça m'arrive aussi hein, de devoir renoncer à des congés. Alors, des fois, c'est un jour, deux jours, trois jours. Des fois, c'est une semaine parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a toujours cette difficulté de devoir sortir le bouquin à l'heure. Mmh. Et comment est-ce que... Moi, je trouve que c'est très, très difficile euh, si j'ai pris... Euh, si j'ai placé des jours de vacances et que ça met en péril l'ouvrage, euh, alors qu'il y a des gens qui bossent depuis six mois et que moi aussi je sacrifie deux jours on s'en sort, bah, je trouve ça normal ouais. mais c'est pas normal non plus qu'on en arrive à cette okay. situation là c'est un investissement personnel qu'il faut euh, se faire ça c'est un choix ensuite hein. ouais. et euh, dernière question et ma préférée <rire> que pensez-vous de l'apport du numérique dans le métier c'est à dire le numérique c'est à dire euh, tout ce qui est euh, Publication numérique. C'est ça. Est-ce que euh, vous pourriez un petit peu nous parler euh, Alors, nous, ça nous on n'est pas. Je crois que à Paris Musée, on est loin d'être concerné par des ouais. publications. Euh, euh, C'est-à-dire, par exemple, publier des catalogues en, en ligne, c'est ça Oui. Mm -hmm. Mais ça, je crois que. Je ne sais pas. C'est un serpent de mer, ce truc. On en entend parler depuis des années. Est-ce un jour, on va y arriver ça, Le premier problème, c'est le. le les droits iconographiques qui risquent d'être... Euh, ça, c'est très très élevé. C'est déjà très très élevé, les droits iconographiques, dans un, un budget de, de catalogue d'exposition. Ça peut monter à 25 à 30 Du coup. Du coup. Ouais. Oui. Oui, c'est énorme. Et mmh. ça, c'est juste pour des droits papier. Alors, passer sur des droits numériques... Euh, ouais, euh, euh, je ne crois pas qu'on soit euh, concerné in fine parce que le catalogue d'exposition il a un, un, un positionnement assez ambigu dans le circuit commercial finalement. Parce que d'abord, il est lié à, il est très très ancré dans le temps. Il est lié à un événement qui a un début, une fin, et puis après cette fin, c'est terminé, il, il s'en va. Il n'est pas, euh, il n'a pas une vie très longue. Quelques ouvrages se vendent sur la durée et les libraires le gardent, les gardent en se disant bon, celui-ci on le vendra toujours. Mais c'est quand il y a très peu de publications sur un artiste ou quand une, une exposition est, est pas monographique mais transversale et bon, ça, il y a peut-être un peu plus de chance. Euh, mais l'autre donc parce que l'ouvrage il, il, il vient accompagner l'exposition et qu'il est vendu en librairie euh, l'idée c'est que ce soit quand même un beau livre euh, qui rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les beaux livres en librairie mais et pour ça, il faut qu'il soit le plus beau, le, le, le mieux réalisé, que l'impression soit de grande qualité, que la photographie soit vraiment bien faite, euh, qu'il n'y ait pas de cookies, etc. etc. Qu'il soit bien organisé et, et, et, et que le lecteur ait plaisir à le feuilleter. Mais ça, c'est un usage. L'autre usage qu'a le catalogue d'exposition, c'est que c'est un manuel, c'est un... un, un un livre qui correspond à une réflexion, à un moment, sur euh, soit un artiste, soit un courant, soit une période, soit une idée, et qui contient en soi des textes de spécialistes qui font état de, de l'avancement de la pensée sur ces sujets à ce moment-là et qui contient également un certain nombre d'informations techniques euh, qui concernent les œuvres, c'est-à-dire tout ce qui est euh, les notices techniques, euh, le titre, euh, la dimension, la, la, la technique, le lieu de conservation, euh, éventuellement l'histoire de, de, de l'œuvre, parce que dans certains ouvrages, on publie... Euh, euh, le nombre de fois où elle a été exposée, où elle a été reproduite dans des ouvrages. Et ça, c'est des informations euh, qui sont fondamentales pour les chercheurs, pour les, pour les étudiants, pour les conservateurs, pour, euh, euh, et qui font que même nous, au sein de, de, du service des éditions, on a des, des bibliothèques dans nos bureaux, et on va régulièrement chercher un bouquin pour aller chercher la date de telle, euh, de telle œuvre, vérifier la technique, vérifier ceci, vérifier cela. Et ça, cet usage-là, qui est vraiment un usage, on, on, on s'en sert, je, moi, je le, pour l'instant, je ne le vois pas en numérique. On, on, mais bon, je, je peux me tromper, hein. peut-être que dans 20 ans, on aura basculé, mais nous, on est encore... Je pense que nous, alors moi, nous, aux éditions, on est très papier, forcément, mais les gens qui se servent de ces ouvrages, alors les gens qui les achètent parce que c'est beau, et, pff, ils s'en foutent de l'acheter en numérique, mmh. puisqu'ils ont plaisir à le regarder ou à leur montrer à leurs voisines. Euh, et les gens qui s'en servent parce que ce sont des historiens de l'art ou des chercheurs ou eux je pense qu'ils ont besoin de pouvoir manipuler parce que c'est un manuel mais cela étant à titre personnel, moi j'ai une liseuse hein, mais je lis euh, j'achète des bouquins en librairie j'achète des bouquins euh, d'occasion j'achète, euh, j'ai une liseuse pour lire euh, pendant les vacances euh, parce que je ne vais pas partir en vacances avec 45 livres, donc euh, je, je, moi, je ne suis pas du tout opposé au numérique, mmh. mais dans notre activité qui est particulière, j'y crois pas. Bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.